Une voiture transportant de la drogue restituée par la Gendarmerie Nationale à la suite de l'intervention d'Amar Bellimer. La direction de l'hôtel est l'aura confiée à l'homme qui avait ravagé la pelouse du stade du 5 juillet. Une voiture transportant de la drogue restituée par la Gendarmerie Nationale à la suite de l'intervention d'Amar Bellimer. Le véhicule transportant de la drogue qui a été livré par un réseau de narcotrafiquants depuis Oran à Alger au profit du fils de l'ex-ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amar Bellimer, n'a jamais été saisi par les services de sécurité comme le prévoit, pourtant, la législation algérienne régissant la lutte contre le trafic des stupéfiants. En effet, L'affaire du fils d'Amar Bellimer a éclaté au début du mois de novembre 2020 lorsque des éléments de la gendarmerie nationale de la localité d'Ouedriou, dans la wilaya de à ont débusqué une quantité non négligeable de kiff traités à bord du véhicule conduit par le chauffeur de la famille du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Amar Bellimer, qui a été limogé le jeudi 11 novembre dernier. Ce véhicule est une Volkswagen Passat noire immatriculée en 2012. Après avoir été réquisitionnée par les gendarmes pendant quelques jours pour les besoins de l'enquête, cette voiture a été restituée au ministère de la Communication dans des circonstances très troublantes. En effet, Amar Bellimer avait multiplié les interventions au plus haut niveau des services de sécurité et de la justice pour contraindre les gendarmes d'Ouedriou à restituer cette Volkswagen Passat au ministère de la Communication. Argant qu'il s'agit d'un véhicule de service qui doit être absolument récupéré et réintégré au parc automobile du ministère de la communication. À la suite de cette restitution, le même véhicule a été une nouvelle fois mis au service de la famille du ministre en désignant un nouveau chauffeur à la place de celui qui a été incarcéré pour trafic et possession de drogue. La voiture en question a été réutilisée le plus normalement du monde par la famille Damar Bellimer, alors qu'elle est censée représenter une pièce à conviction jalousement gardée par les services de sécurité, en attendant la programmation du procès du fils de l'ancien porte-parole du gouvernement algérien. La Passat Volkswagen transportant du Kif traité n'a jamais été réclamée plus tard par les enquêteurs de la Gendarmerie nationale ou les magistrats en charge de ce scandale de narcotrafic. Il est à signaler enfin que dans la législation algérienne, tout véhicule transportant des stupéfiants est définitivement saisi et vendu aux enchères par les autorités publiques, si son propriétaire ou conducteur est pénalement condamné par la justice pour une affaire de trafic de drogue. Mais cette fois-ci, c'est un véhicule officiel d'un département gouvernemental qui est au cœur d'un scandale inédit, impliquant une personnalité influente de l'État et son fils. Les autorités judiciaires algériennes ont donc adopté une autre approche beaucoup plus permissive et passive face à cette affaire criminelle. Malaise à l'hôtel et l'horacie, la direction confiée à l'homme qui avait ravagé la pelouse du stade du 5 juillet. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, cette fameuse devise du défunt président Wari Boumedienne. Le deuxième chef de l'État du pays de 1965 à 1976 puis président de la République de 1976 à 1978, n'est plus d'actualité. Puis encore, elle est devenue totalement caduque et inapplicable dans l'Algérie d'aujourd'hui. Et ce qui est en train de se passer au célèbre hôtel et l'Horatie en est une parfaite illustration. En effet, la semaine passée... Un nouveau PDG a été nommé très discrètement à la tête de l'hôtel El Horacy. Il s'agit de Nourodine Belmioub qui a remplacé dans des conditions très opaques et incompréhensibles Alwardi Abdel Nasser, président du conseil d'administration de la chaîne hôtelière et l'Oracie. Ainsi que Kadi Abdel Hakim directeur général, les deux hommes qui avaient succédé au célèbre et controversé Abdelkader Lamri lequel avait été admis à la retraite après avoir occupé la direction de l'un des hôtels les plus célèbres en Algérie pendant pas moins de 40 ans. Cette transition avait été organisée au début du mois de septembre dernier lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la chaîne hôtelière et cette transition a été aujourd'hui entièrement, bousculée et compromise par la nomination de Nourodine Belmioub. La nomination de ce nouveau PDG a plongé les 1200 travailleurs de la chaîne hôtelière et leur assis dans une angoisse collective. Et pour cause, l'homme qui vient d'être intronisé à la tête de la direction de leur hôtel fétiche traîne derrière lui de nombreuses casseroles et ne connaît strictement rien au tourisme. Nourodine, Belmioub est, en réalité L'homme qui avait ravagé la pelouse du célèbre stade du 5 juillet à Alger en 2012. Il était effectivement l'ancien directeur général de l'office du complexe olympique, OCO, Mohamed Boudiaf qui avait été limogé en novembre 2012 à cause du scandale des conditions déplorables dans lesquelles s'était déroulé le match Algérie-Bosnie au stade du 5 juillet. À cause de ça, gestion chaotique du chantier de la pelouse du stade du 5 juillet. Nourodine Belmioub avait soulevé l'indignation des joueurs et dirigeants du football algérien et la presse nationale. À l'époque, une enquête judiciaire avait été officiellement ouverte pour déterminer les causes de ce scandale inédit qui implique également la société néerlandaise Kino Grasse, laquelle avait été chargée de la « pose d'une nouvelle pelouse en gazon naturel ». Cela s'était passé à partir du mois de janvier 2008 où le stade du 5 juillet avait été fermé. Mais comme de nombreuses autres affaires, ce scandale a été étouffé dans l'indifférence générale. Pourquoi Parce que Nouroudine Belmioub était l'ancien protégé de l'oligarque Ali Haddad qui va l'aider à sortir de sa traversée du désert en lui permettant de devenir le directeur de l'hôtel El Jazaire, Alger, en mars 2017. Après avoir ruiné le stade du 5 juillet, le protégé d'Ali Haddad va bousiller les finances et la stabilité de l'hôtel El Jazayr, l'un des fleurons de l'hôtellerie algérienne, véritable patrimoine historique de la capitale Alger. Mauvaise gestion, népotisme et favoritisme, limogeage abusif de plusieurs employés, brimades et, humiliation infligée au cadre intègre, Nourodine Belmioub va dénaturer le charme de l'un des plus beaux hôtels du pays. Et en dépit de ses bilans désastreux à l'office du complexe olympique. O.C.O., Mohamed Boudiaf fait de l'hôtel El Jazayr, Nouroudine Belmioub se retrouve à la surprise générale à la tête de l'hôtel El l'autre bijou du Touri. Comment est-ce possible Selon nos investigations, cette nomination a été rendue possible grâce au lobbying d'un certain businessman appelé Brahim le Constantinois qui possède deux magasins de vêtements chics à Hydra et El Mouradia. Ce businessman a tissé des relations très prestigieuses au sein du Sérail de la Nouvelle Algérie. Et il est intervenu avec insistance auprès de certains dirigeants influents pour contraindre l'actuel ministre du Tourisme de confier la direction générale des Loracis à Nourodine Belmioub. Et pourtant, au sein du pouvoir algérien, ce manager raté est connu pour ses diverses frasques. En 2006-2007, il était le directeur de la Jeunesse et des Sports, D.J.S., de la Wilaya de Tipazak, un poste qu'il avait pu décrocher grâce au parrainage de son ami, l'ex-député R.N.D., Sodic Chiyab. À l'époque, la gestion hasardeuse de ce D.J.S. suscitait de nombreuses protestations et indignations. Mais comme il était un militant du R.N.D. et un proche de plusieurs personnalités influentes, personne n'avait osé remettre ses prérogatives en cause. Et aujourd'hui, en 2021, le même manager connu pour ses échecs successifs et ses ratages pitoyables va jouer, avec le destin de 1200 travailleurs. Ces derniers ont promis de ne pas se taire et assurent qu'ils vont saisir par écrit toutes les autorités suprêmes de l'État. Mais qui va leur tendre l'oreille Rappelons enfin que l'Hôtel et Orassi est un hôtel 5 étoiles situé dans le centre d'Alger qui avait été inauguré le 2 juin 1975. Il fait partie des joyaux de l'urbanisme et du tourisme en Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.